Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, vous le savez. Souvent, le week-end, entre le samedi et dimanche, les démons de minuit se déchaînent. Ils sortent, ils commencent à crier. Tout le monde commence à frémisser, à avoir peur, à se cacher sous les draps. Mais il y a des combattants qui sortent la nuit. Afin de se castagner, mesdames et messieurs. Hier, nous avons eu le droit à une soirée, encore une fois, où la violence était au rendez-vous. Une violence, mesdames et messieurs, tout est encadré avec des règles. Une violence sponsorisée. Une violence qui est prête à nous faire saliver. Une violence qui nous fait réveiller notre instinct primitif. On est là oh, Allez Et oui, il y a eu un combat entre Islam Makachev et Alexandre Volkanovski. Là, tu me dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Faudier Qui est ce Islam Makachev Ça existe, quelqu'un qui s'appelle Islam Makachev Eh oui, le plus grand cauchemar de Eric Zemmour. Tu te rends compte, tu imagines ce monsieur, celui qui peut étrangler même les mouches. Tu te rends compte, il attrape la mouche, sans la tuer, il l'étrangle comme ça, la mouche, elle est là, elle n'arrive pas à voler. Il y a tout, ces membres qui bougent, mais... Il arrive à la serrer comme ça, tellement il est précis. Dans ses soumissions, quand il étrange quelqu'un, on l'appelle l'anaconda. Eh oui Il arrive à se coller à ton corps. Il se, il se glisse dans, dans, toutes tes, dans toutes tes articulations. Et il se met à serrer. Et tu es là, tu n'arrives plus à bouger. Tu es paralysé. Ton dos, il dit, « Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ?» Normalement, je fonctionne, mais là, je ne plus à rien. Ton cerveau, il commence à vriller. « Bon, allez, euh, qu'est-ce qui se passe ?»« Bon, allez, on s'endort. » Eh oui ce monsieur est capable de t'endormir sans te frapper. Tu te rends compte Islam Makachev qui ne fait partie que d'autres que de la maison Kabib Nourmak nous. Vous savez que c'est compliqué de dire le nom de ce grand monsieur, celui qui aussi n'a jamais perdu en UFC. Donc hier, on a eu le droit à Islam Makachev qui fait partie de l'équipe de Kabib, nous, nous Nourma Gomedov, oh, tu t'attendais pas à ce que j'ai réussi à, à le dire Eh ben voilà, j'ai réussi à le dire Islam Makachev a littéralement fracassé Alexander Volkanovski. Volkanovski, on le sait, où tout le monde l'appelle le nyengi. Peut appeler Lionel Messi le Nengi, mais Volkanovski, attention, vous avez vu comment il a quand même amoché Volkanovski, euh, Islam Makachev. On a eu le droit à un match de titan, on a eu le droit à un match absolument violent. La violence était au rendez-vous, et qu'est-ce qu'on a pu faire Absolument saliver. Mais là, on se rend compte que Islam Makachev est actuellement inarrêtable. Le monsieur est quand même parti. Euh, aller lutter comme s'il avait rien à perdre face à quelqu'un qui est très très bon en, en défense de lutte, il a quand même réussi euh, à lui poser des problèmes à ce niveau-là, et même au striking Tout le monde s'attendait à ce que Islam Makashem se fasse littéralement laminer, boire liquéfié par Alexandre Volkonovski en matière de striking. Pour ceux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le striking, ce n'est pas une histoire de vélo, ou bien une histoire de, ouais, on est dans l'eau, on fait le striking, oh là là, ou bien on fait du snorkeling. Non, le striking, c'est quelque chose de dangereux. Tu comprends pas? Si quelqu'un te dit, bon alors, euh, franchement, tu m'énerves un petit peu, bon, allez, on sort, on va faire un petit peu de striking. Alors, sache que ce monsieur, il sait se battre. Parce que ça, c'est pas les, les, les, les, les, les mots ou les menaces qu'on peut entendre dans, dans une vie normale. Quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, jamais il va te dire, bon, oh, je vais te striker, hein, on va strikinger. Non Si quelqu'un te dit, bon, euh, bon tu m'énerves, on sort, on fait un peu de striking, attends-toi à ce que ce monsieur sache bien te laminer. Ça veut dire que le gars, il va commencer à te regarder, il va dire, bon, lui, il, il sait faire comme ça, il sait faire comme ça, il va commencer à t'analyser. Et le striking, c'est une manière de se combattre. Où on est bon ou t'es pas bon. Quand t'es bon, on dit, bon lui c'est un striker. Tu vois ce que ça veut dire Ça veut dire que lui là, il arrive à se mettre tout le temps à distance. Quand tu viens, tu le frappes, t'arrives pas à le toucher. T'es là, tu dis, hey je me bats contre qui Oh là là, il est où Et lui il te dit, je suis un bon striker. pas bah, il te frappe. Et toi t'es là, yeah. Qui m'a frappé Ah bon Donc les fantômes, ils arrivent à nous toucher, à nous frapper T'es là, t'es comment ouvre, Après, dès que t'es au sol, il te dit non, c'est moi qui t'ai frappé, le bon striker. Eh oui, donc c'est ce qu'on s'attendait à voir comme match. Mais non, Islam Makachev a littéralement fracassé Alexandre Volkonovski. Euh, je pense que Éric Zemmour n'a pas pu dormir de voir euh, quelqu'un qui s'appelle Islam. Euh, remporter la victoire et commencer à brandir des ceintures en or comme ça, il a dû se dire ⁇ Oh mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ Encore le grand remplacement dans, dans, dans les combattants